Enfin, j'ai pas pu l'enregistrer. Parce que ces abrutis me cassaient les couilles, c'est dingue. Ok. Je vous ai dit qu'elle était gagnée, celle-là. Je sens que j'ai un peu trop d'IM, moi, ce matin. Et je parle pas de la chanteuse. J'ai l'intervention. Sortez le Glock. Wait, please, wait, wait. Oh. Je suis une merde. Wait, wait, wait, wait. Go. Oh. C'est moi ou c'est un. Je suis mort. GG. J'ai failli claquer, les gars, direct. Vous pensez que lui, il veut se prendre un pruneau, non? Nicolas3223, je pense qu'il s'en souviendra de celle-ci Un fils de... Lol. Le joueur bouclier qui arrive derrière. Désolé, il y avait un livreur en fait. Eh non, B12. and it's <rire> Tonton en oh Le N-World et le P-World On va essayer ce snipe les gars, on va voir s'il est bon ou s'il est pas bon. Marche, je pourrais même essayer sa MP5 histoire de tester son, son full setup au mec. Les balles ont. Les, la... les balles ont. Aiden <rire> Faudra que tu fasses la même avec tous les snipers. Peut-être que tu l'as déjà fait, faudra que je vérifie. Tu me casses les couilles, Vampad, à être aussi haut à chaque fois. Fils de pute, va. Non, mais là t'es trop près. Ça va oui, C'est assez bas Oui, c'est assez bas, Vampad. C'est assez bas, c'est très bien. Ça va Tiens, les plaques, tu vois. Si tu meurs, c'est le destin. T'es tellement tentant à exploser. Ok. Oh merde. On a localisé votre flag. -le. Donne Brasco du 59. Bah yes. C'est ouf le hasard. <rire> Donne Il Faut vraiment que je découvre. Euh... Quelle est la meilleure arme entre le, le Victus, le MCPR et, et l'autre hein. Moi aussi j'aurais tendance à dire le MCPR mais... Je jure que, <rire> ça me fait rire de tuer des lapins. Euh, alors... Quoi Ok, j'aimerais bien mettre des balles de snipe les gars, C vrai que je t'avoue que je le connais pas trop lui. Oh merde Mais non mais les gars Et l'ultra du 195, merci aussi beaucoup Ils avez pas trop un mec ça Mec y'a personne qui me tire dessus pour une fois T'as annoncé ta team sur les WSO Ouais, t'as juste à rader mes réseaux, lapin. Vous des je pense que je vais lui mettre... Ok, petite tête, on va quand même pas gagner deux games comme ça à la suite, hein. en full snipe, une hein. game euh, Victus Explosif, il y a 4 personnes, je pense que tous ils sont sur ma gauche. Sur la position qui se fait un peu bombarder. Ça c'était le mec bizarre qui était sans arrêt dans mon bac. Il y a marqué qu'il reste trois personnes en haut à droite. Regardez bien. Mais en réalité il en reste qu'une. Il reste juste lui. Déjà mon trop à droite. Vampad Vampad, est-ce que tu crois que pour une fois tu pourras te prendre mon couteau sur la tête Regarde, rate bien où il tombe s'il te plaît. Vampad, rate bien où il tombe, je vais envoyer le deuxième exactement au même endroit. Il part. T'es prêt Et voilà comment il y une game chat. T'es en bon, pad! T'es vraiment un incapable! C'est quoi? Hop! Hop! T'es paralysé! T'es paralysé! T'es pas de T'es pas de T'es T'es Oh, oh, oh, il est bon Ça m'excite quand il m'entend pas Oh oui oh, Tête il ne m'entend pas Oh oui, oh, oui je suis allé Je viens oh, Oui Ah